Bonjour les amis, Ronaldo contre Messi, quel est la, le joueur le plus fort entre les deux Le choix est très difficile à faire. Le hashtag partage, aujourd'hui je vous partage justement ce sujet, c'est un documentaire de plus d'une heure que vous allez voir, bien entendu, ça c'est la couverture de hashtag partage, c'est le guide formations offertes par le pot bureau je vais passer à la couverture de l'article. Et dans la couverture de l'article, ça, il ne faut pas tenir compte puisque vous pouvez bien sûr cliquer ici pour savoir qu'est-ce qui fait quoi. Un partage, ça sera correct tout ça. Mais là, regardez, ici, c'est cliquer n'importe où ici pour visionner le documentaire. Donc, ça, c'est une de, rubrique de, de, de, de Mindset, hashtag Mindset. Sur l'espoir et particulièrement sur le football. Moi, si j'ai mis ici la photo de, de Ronaldo, c'est bien entendu ce documentaire. Il porte exactement la même chose. J'ai rien ajouté. J'ai pas fait exprès pour relever Messi de la photo, mais je respecte quand même celui qui a produit ce documentaire. Donc, ça, c'est son illustration moi je ne suis pas connaissable, donc je, je respecte donc vous pouvez cliquer ici pour voir la, le documentaire, je clique, Alors, on va voir un peu, bien sûr je vais avancer pour voir parce que là c'est l'introduction, il parle en jeu. La palette, la pieds, il a travaillé énormément pour gagner en vitesse, ici il parle de je c'est dommage parce que ici on parle aussi de Messi. Je préfère dire que c'est la vie parfaite dont j'ai toujours rêvé parce que je ne peux pas. Je reviens à mon point de départ. Bon, là, vous allez découvrir ce documentaire qui va parler aussi bien de Ronaldo que de Messi. Donc, ce que je vous ai montré là, malheureusement, je ne suis pas tombé sur un point où il parle de Messi, sinon on va passer toute la vidéo comme ça. Mais bon... Ça, c'est le sujet que je mets en exergue, c'est-à-dire que c'est le sujet principal. On va, euh, on va parler de mindset des grands sportifs, Ronaldo et Messi, dans, au fond. OK Mais, euh, bon, voilà, je vais bien sûr, bien sûr passer à autre chose, parce que vous allez regarder ce documentaire, euh, et puis si vous voulez vous intéresser davantage à Ronaldo et davantage à Messi, j'ai ajouté autre chose, c'est-à-dire que j'ai rajouté plusieurs vidéos concernant Ronaldo, sauf euh, Cristiano Ronaldo, reportage avec Cristiano Ronaldo, etc. De la terrible histoire de Cristiano Ronaldo, il euh, y a énormément, enfin, chaque, chaque groupe de, de lignes ça présente, je, je, je, il doit y avoir, c'est pas moi, 27 ou une, une trentaine de, de de vidéos concernant tout ce qui concerne Ronaldo mais on n'a pas oublié bien entendu Messi puisque on passe à la page suivante et là il y a Messi il y en a plus parce que euh, toutes ces vidéos il y a seulement une ligne donc il doit être un, un, à deux euh, vidéos de plus que Ronaldo Messi de dribbling Rance, euh a Insane in 2021 20, 20, euh, Messi, Legendary in free kicks, etc. Lionel Messi ne peut pas être arrêté euh, Lionel Messi à l'inter Miami L'annonce forte du président du club Voilà, etc. etc. Vous pouvez passer chaque truc par bien entendu bon. Voilà, je vais choisir par exemple, c'est pour moi, web, communique, S.A.S.E.S.E.S. Et nous, il y a une S.A.S.E.S. pour tout moment, c'est bon, par exemple, là, c'est où il y a. Alors, en train de rendre hommage à ses fans, c'est pas mal. Et lui, euh, c'est carrément un dieu pour lui, hein. il, euh, il embrasse ses chaussures, voilà, ça, ça doit être Ronaldo, Messi, je sais pas, je vois pas très bien, c'est Messi, voilà, bon, je reviens par exemple à Ronaldo pour euh, les fans de Ronaldo aussi, qui aimerait bien entendu, bon, voilà, mais on s'arrête pas là parce que bon, on a, euh, je reviens quand même euh, avant pour vous montrer que voilà, ça c'est bien sûr, c'est la couverture avec, euh, vous, vous appuyez ici pour entrer dans le documentaire d'une heure. Et puis vous avez une page carrément avec tout, euh, pas toutes, mais beaucoup de euh, vidéos sur Ronaldo dans toutes ses, contours, ses étapes et puis il y a Messi aussi dans tous ces états comme ça c'est bien de partager avec un problème mais euh, ce que j'ai fait là euh, j'ai ajouté le dernier article concernant c'est-à-dire le dernier article le dernier euh, contenu euh, que je publie je le mets au début mais je garde ce que j'ai publié hier c'est-à-dire euh, il y a une formation sur Facebook et on, se, on se pose la question est-ce que ça va ça va pas pour Facebook et bien entendu après ça il y a aussi beaucoup de formations de Facebook et ça c'est réseaux sociaux Facebook et encore une deuxième page et une troisième page voilà et après ça j'ai gardé l'avant dernier sur Bien sûr, Tony Robbins, la routine matinale, de Tony Robbins, vous pouvez cliquer ici pour entrer dans la vidéo, qui euh, il serait vraiment la, la une. Et puis, euh, vous avez ici, euh, sur le développement personnel, Mindset, voilà. Vous pouvez appuyer un peu partout là, et vous allez découvrir des contenus sur le Mindset, grand, tout ça. Il y a Oussama Amar, il y a bien sûr beaucoup, enfin, beaucoup de, sur de mindset, c'est vraiment utile pour les gens Ils aiment ça, Ils aiment vraiment euh, regarder et se documenter sur le mindset en général, voilà, voilà, et puis il y a l'avant-avant-avant-dernier, avant, l'avant-avant-dernier c'était le guide sur WordPress, c'est bien sûr, c'est les formations, de WordPress. Il y a un article ici, il y a un sommaire ici, vous cliquez ici, vous découvrez exactement ce qu'il y a là-dedans. Et puis, vous avez encore beaucoup de choses sur WordPress. Beaucoup de choses, je pense qu'il doit y avoir trois pages, quelque chose comme ça. Une, deux, une page, une deuxième page, une troisième page, voilà. Et puis, euh, après, c'est un truc que vous allez trouver souvent, c'est le mot de, de, de l'éditeur, c'est moi, et je suis en train d'expliquer comment euh, je suis en train de développer ce créneau-là, que je, on ne rencontre pas beaucoup sur Internet. Et puis, si vous cliquez ici, vous allez voir ce que je sais faire dans ma vie. Je passé toute ma vie dans la publicité, l'édition, et la bande dessinée, et... par -ca, Caracal sur beaucoup de choses. Vous allez découvrir ce que je sais faire. Je pense que on a tout vu pour ne pas vous retenir davantage. C'est-à-dire que vous avez ici la totalité, la totalité. Aujourd'hui, vous êtes avec Messi et Ronaldo. Vous allez découvrir. Vraiment, tout ce qui est euh, utile à ah, N'oubliez pas de euh, bien sûr euh, liker, partager, commenter et abonnez-vous à ma chaîne. Ben, tout est gratuit puisque hashtag partage c'est un PDF gratuit Donc à demain et au revoir.